Bonsoir. Donc effectivement, on va parler d'astronomie ancienne, euh, plus ou moins ancienne. On va commencer très loin et puis on va, on va se rapprocher et on va se balader un petit peu partout. Et j'aimerais que euh, vous gardiez en tête ces deux citations. Alors la première, eh bien, euh, ça, ça vous dit que finalement l'astronomie c'est très important, et euh, je ne vais pas dire le contraire évidemment, euh, et c'est vrai que euh, partout dans le monde il y a quand même eu plein de civilisations qui ont regardé le ciel, et je vais essayer de, de vous persuader de ça en vous montrant un peu ce qu'on a fait un peu partout. Et la deuxième me semble aussi très importante, parce que euh, dans cette conférence, vous aurez des approches très, extrêmement différentes. Et il me semble important de se rendre compte que l'important est le questionnement, et pas tellement la réponse euh, qui, qui a été apportée, qui est parfois, on pourrait dire, folklorique ou un petit peu bizarre, mais euh, l'important est véritablement le questionnement qui était à la base. Alors, quand on parle d'astronomie ancienne, il y a plusieurs approches qu'il faut considérer. Alors la première, en fait, c'est l'approche mythologique. Si on regarde les anciennes civilisations, quel que soit le continent, l'endroit où on se trouve, quelle que soit l'époque, dans les listes de dieux, on a très souvent des dieux liés à des objets célestes, typiquement le Soleil, la Lune, le ciel, les planètes. Et ces dieux-là sont souvent... Euh, des dieux extrêmement importants. Vous avez des exemples, donc ici vous avez Ra hein, en Égypte, ici vous avez Sélénée, euh, déesse de la Lune en, euh, comment, en Grèce, et puis en dessous vous avez Inti qui est le dieu soleil Inca. Alors, On pourrait se demander pourquoi finalement ces, ces dieux célestes ont cette importance, pourquoi ils sont les, les, les premiers euh, parmi les dieux. Alors, Il y a plusieurs raisons. La première, c et c'est surtout ça qui va nous occuper le reste de la conférence, hein, c'est que ces astres euh, permettent d'avoir les bases euh, de beaucoup de connaissances. Ils sont donc utiles. Une fourchette, c'est utile aussi, C'est pas pour ça qu'on en fait un dieu. Donc il y a évidemment des raisons supplémentaires. Alors, Dans les raisons supplémentaires, il y a le fait que euh, ces objets, par exemple vous prenez le soleil, le soleil se lève tous les jours. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais ça ne sera pas votre cas. Un jour, vous cesserez de vous lever. Ils ont donc quelque chose de supplémentaire par rapport à nous. Il y a ce côté d'immortalité euh, que nous ne possédons pas. D'autre part, ils sont source de lumière, il faut bien reconnaître que depuis qu'on a essayé de faire du feu avec deux bouts de bois, on s'est bien rendu compte que ce n'était pas nécessairement très simple de faire de la lumière. Il y a donc une question de puissance, puisque eux, ils émettent de la lumière très naturellement et sans avoir l'air de rien faire, grand-chose. Et enfin, et ça pour les peuples anciens c'est aussi extrêmement important, il y a une question d'ordre naturel, le ciel est au-dessus de la terre, il domine naturellement la terre et donc c'est normal s'ils occupent une position plus élevée, différente des hommes. Et forcément, quand ces dieux sont définis, ben après, il faut les faire vivre. Et ils vivent plein d'histoires différentes. Et ces histoires, on appelle ça des mythes, généralement. Et ces mythes vont faire deux choses qui nous intéressent en astronomie, surtout la première, c'est d'abord rapporter des faits incontestables. Je vous donnerai des exemples, des observations du ciel pour ce qui nous occupe. Et la deuxième partie, qui évidemment concerne plus l'ethnologie, ou l'archéologie, mais je veux dire en moins l'astronomie, c'est le fait qu'ils vont essayer d'expliquer les faits en question par une, une règle, une règle de vie en société qui va vous donner une espèce d'ordre cosmique que suivent les dieux, des règles que suivent les dieux, et comme nous, bah forcément, on est en dessous, on est obligé de suivre ce que font les dieux. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner plus d'exemples après. Alors, l'autre approche, c'est évidemment l'approche scientifique, puisque... Ces astres vont nous apporter des connaissances, des connaissances de deux types principaux. Tout d'abord, la délimitation du temps et d'autre part, la délimitation de l'espace. C'est grâce aux astres qu'on va pouvoir définir un calendrier, c'est grâce aux astres qu'on va pouvoir se retrouver et voyager sans problème, notamment en ayant défini les points cardinaux. Et donc, on a des astronomes anciens qui vont observer, qui vont mesurer et qui vont même parfois... Dans certains cas, modéliser les phénomènes célestes. On observe donc les premières démarches scientifiques qui vont aller à des niveaux divers, évidemment, suivant les, les endroits. Mais, comme je vous l'ai dit au début, l'important est le questionnement, évidemment, euh, de départ. Alors, euh, de quel ciel parle-t-on Il est clair qu'ici, je ne parle pas de, de nébuleuses, de galaxies, d'expansion de l'univers, hein, on est bien loin de tout ça, c'est l'œil qu'on peut voir avec nos yeux. Et l'œil qu'on peut voir avec nos yeux, bah, qu'est-ce qu'il y a dans ce ciel-là bah, Il y a le Soleil, il y a la Lune, quelques planètes et des étoiles. Alors, les... il faut savoir que quand vous regardez des textes anciens, quand ils vous parlent de planètes au sens antique, ce sont des objets qui se déplacent par rapport aux étoiles. Et donc, il y en a sept. Il y a Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne qui sont actuellement appelés planètes. Et puis, ils rajoutent à cela le Soleil et la Lune. Et puis, en plus, évidemment, on retrouve des étoiles qui vont être définies en constellations. Alors... Euh, ceux qui attendent, là, il y a encore plein de places, ici en bas, ou alors un peu à gauche et à droite, comme ça. Là, il y en a deux, par exemple. Donc n'hésitez pas à vous installer. Je ne mords personne. Alors, commençons par le soleil et la lune. Bon, alors, je ne vais pas vous apprendre grand-chose si je vous dis que le soleil se lève et que le soleil se couche. Je ne vais même pas vous apprendre grand-chose en vous disant qu'il se lève côté est et se couche côté ouest, et que tout ça permet évidemment de définir le jour. On peut rajouter sous nos latitudes que le soleil va culminer au sud. Vous voyez directement arriver les points cardinaux, donc les premières bases, évidemment, pour trouver son chemin. Maintenant, ce soleil, évidemment, au fil des saisons, va changer de place. Et va changer de place, ça va évidemment avoir une importance sur ce qu'on va voir au matin. Il ne va pas toujours se lever au même endroit et il ne va pas toujours culminer dans le ciel au même endroit. En hiver, vous le savez, vous l'avez certainement déjà remarqué, le soleil reste très bas sur l'horizon, tandis qu'en été, il est plus haut. Alors ça, ça permet de définir l'année avec quatre dates importantes. Le 21 mars et le 23 septembre pour les équinoxes. Le 21 juin et le 21 décembre pour les deux solstices. Bon, on va faire une petite interro hein. Vu qu'on a un certain nombre de profs, c'est l'occasion. Euh, voilà trois chemins. célestes. Alors... Ça, ça correspond à quoi Il y a quelqu'un Bon alors, ça correspond à... Ça va. Et celui-ci Et celui-ci Ah là, c'est mitigé. Effectivement, ce sont les équinoxes, évidemment. Donc ça, sous nos latitudes, c'est effectivement ce qu'on va observer, une différence. Remarquez on n'aura jamais le soleil au zénith. Quoi qu'on puisse en dire, pour arriver à ça, il faut être dans la zone intertropicale, sinon euh, on ne l'a jamais juste au-dessus de nos têtes. Alors les saisons, euh, je suppose que vous le savez tous, hein, les saisons proviennent du fait que la Terre est inclinée sur son axe et se déplace tout en restant avec la même inclinaison autour du Soleil. Et donc ça permet comme ça euh, d'avoir... Selon l'inclinaison, un chemin plus ou moins grand qui est éclairé et donc des jours très courts en hiver et des jours plus longs en été. Pour la Lune, pour la Lune elle, elle a une autre propriété. Ce sont ses phases. Alors Ces phases qui prennent 29 jours et demi et qui vont servir de définition pour le mois, évidemment. Alors... Euh je vais en profiter pour faire un petit, un petit détour par la mythologie pour vous expliquer un peu ce que je voulais vous, vous, vous montrer au début. Les phases de la Lune, c'est typiquement une chose qu'on va expliquer dans les, dans, dans les mythes et c'est évidemment euh, quelque chose qui est une observation incontestable et finalement assez facile à faire. La Lune change de forme. Alors il y a plusieurs histoires. Je vais d'abord commencer par celle euh, de l'Inde. Alors en Inde, le dieu Lune, ah oui, j'ai ah oui, oublié de vous préciser que le soleil et la Lune change parfois de sexe. Partout dans le monde, ce n'est pas toujours pareil. Même en Europe, vous changez d'endroit. c'est pas toujours le soleil, c'est la soleil. Et en Inde, il se fait que c'est le lune. d'accord Donc le lune se baladait et sincèrement, pendant la nuit, il s'emmerdait. Pourquoi Parce que pendant la nuit, il ne se passe rien. Et donc, bon, il était là, il ne savait pas très bien quoi faire. Alors, il a demandé un petit peu aux autres dieux, « Bon, qu'est-ce que je pourrais faire ?» On s'est dit, ah « ben, Pas de problème, on va le marier. » Et pour qu'il ne s'embête pas, il y a un dieu qui avait 28 filles et il lui a donné en mariage les 28 filles. 28 filles qui, en fait, correspondent en Inde aux 28 maisons lunaires qui permettent de définir des zones du ciel, un peu comme les signes du zodiaque permettent de définir des zones dans le ciel également. Chez les Indiens, il y en a 28. D'accord Et donc, 28... 28 étoiles, qui correspondent chacune à une épouse du dieu Lune. Le problème, c'est que le dieu Lune en préférait une. Roini la Rouge. C'est Aldébaran. Il était vraiment amoureux de celle-là, et particulièrement de celle-là. Évidemment, les 27 autres, jalouses, Forcément. Puisqu'il venait jamais, Ils était toujours au même endroit. Ça, ça n'allait pas. Du coup, bon, elles ont été se plaindre à leur père. Le père qui a dit à son beau-fils, « Bon, dis mon gars... Euh, c'est pas comme ça qu'on fait. Il n'a pas voulu se écouter, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit son beau-père lui a dit Si c'est comme ça, tu maigriras. Et le dieu Lune s'est mis à maigrir, petit à petit, jusqu'à quasiment disparaître. À ce moment-là, les autres dieux ont dit Oui, mais attends, on a quand même besoin de la Lune, là, tu ne vas pas nous le faire disparaître complètement. Alors il a dit au dieu Lune, bon, est ce que tu t'occuperas de toutes mes filles en même temps? Enfin, ou peut-être pas en même temps, mais en tout cas de manière égale. Il a promis, mais pour être sûr qu'il tienne sa promesse, le, euh, le beau-père du dieu Lune le fait maigrir périodiquement, pour être sûr. Et c'est pour ça qu'il y a des phases à la Lune. Donc Vous avez ici l'observation incontestable, il y a des phases à la Lune. L'explication, si vous avez plusieurs épouses, eh bien il faut les traiter de manière équivalente. Règles de vie en société, c'est ce que je vous expliquais. C'est un ordre cosmique hein, auquel tout le monde est censé euh, se, euh, se suivre. Quoi. Tout le monde est censé suivre ces trucs. Alors, il n'y a pas qu'à cet endroit-là. Hein. Au Gabon, le dieu lune, c'est toujours un homme, a deux épouses. Il a une épouse très jolie qui est nulle en cuisine. Et puis, il a une autre épouse qui est beaucoup moins jolie, mais par contre un cordon bleu. Alors que fait le dieu lune bah, Il va chez la jolie, évidemment. Mais bon, elle est jolie, mais... Alors il maigrit. Et quand il a faim, il va voir l'autre. Et là, il reprend un peu du poil de la bête. Conclusion de l'affaire, morale de l'histoire à retenir, c'est pas toujours la plus jolie qui est la plus intéressante. Alors, il y a d'autres histoires. Je vais juste vous en donner une, une, une dernière qui parle des tâches de la Lune. Parce que là aussi, c'est une observation assez évidente à faire c'est que la Lune n'est pas un disque uniforme. Il y a des tâches. Et dans, euh, elle est aussi moins brillante que le Soleil. Et dans la région du Zambèze, on raconte une histoire comme quoi la Lune était extrêmement jalouse du Soleil. Et le soleil avait ses plumes éclatantes qui lui permettaient de briller. C'est vraiment très jalouse. Conclusion, s'était dit, je vais lui en piquer une. En Croyant le soleil endormi, elle s'est approchée tout doucement. Elle a de, de lui en prendre une, pas de le soleil n'était pas endormi. Il l'a vu, il a pris de la boue du bord hein, du, euh, de la rivière et je, paf, dans la tête de la lune. Bah, du coup, la lune, elle a des taches partout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire continue et dit que tous les 11 ans, à peu près, le Soleil relâche son attention et la Lune se venge en envoyant quelques grains de sable à la tête du Soleil. alors Je ne sais pas si vous savez, mais le Soleil a un cycle de 11 ans, et tous les 11 ans, il présente plus de tâches solaires. Alors, il faut savoir que certaines tâches solaires les plus grosses sont visibles à l'œil nu, pas directement, on ne regarde jamais le Soleil directement, mais euh, on peut l'observer de diverses manières, soit parce qu'il y a beaucoup de brouillard, et donc... À certains moments, on arrive à voir le disque solaire euh, sans se brûler les yeux. Et d'autre part, quand on est dans une forêt, il peut se, se, se, se produire un effet un peu de, de, de petite caméra obscura, hein. c'est-à-dire que les rayons du soleil vont passer entre les, les, les feuilles par des petits trous et vont former une image au sol. Alors, on ne sait pas s'ils ont utilisé l'un ou l'autre, toujours est-il qu'il est possible, comme ça, de repérer des tâches euh, solaires. Et donc, Manifestement, ils avaient repéré cette histoire-là. Alors, vous voyez que ce sont des choses très intéressantes. Vous ne retrouverez pas ça dans, en Occident avant, avant le XVIIe siècle, d'accord Et pourtant, là, ils l'avaient sans problème. Alors, au niveau de la lune, donc, je vous ai dit, les phases permettent de définir le mois, phase typique du calendrier. À partir de quand est-ce qu'on a défini un calendrier lunaire C'est très difficile à dire. Alors, les euh on va dire les traces les plus anciennes, mais qui sont controversées, hein, soyons clairs. C'est un os qui a été trouvé à l'abri Blanchard, en, euh, dans le sud de la France, où vous avez des espèces de petits points, de petites gravures, qu'on a recopiées ici, on a redessiné en fait, ces, ces points. Ces points changent de forme, et certains ont interprété ça comme étant un compte des phases de la Lune. On retrouve aussi dans certaines peintures à Lascaux des, des points, et certains, de nouveau, ont compté le nombre de points et se sont dit « oui, ça doit correspondre au cycle lunaire ». Maintenant, on, comme on n'a pas d'écrit, forcément, c'est une interprétation. Elle n'est pas la seule interprétation, donc c'est plus difficile, évidemment, d'en être sûr. Mais tout ce qu'on sait, c'est que dès que commence l'écriture, on a des calendriers lunaires sans problème. Des calendriers déjà bien formés, donc ça veut dire qu'ils étaient déjà en usage bien avant. Alors, pour ces phases de la Lune, là aussi, je ne vous apprends rien, mais c'est tout simplement dû à la position de la Lune par rapport au Soleil et à la Terre, sachant que le Soleil est la seule source de lumière dans le système solaire. Et donc, si on est dans cette configuration-ci, depuis la Terre, eh bien on va voir un premier quartier. Si on est avec la Lune derrière, on va voir ici une pleine Lune. On continue on va voir le dernier quartier, et puis ben, quand on voit la partie non éclairée, c'est ce qu'on appelle la nouvelle lune. Donc on a maintenant évidemment des explications, euh, euh, je veux dire, complètes de tout ça, mais on peut déjà faire des choses alors qu'on n'a pas ces explications-là. Alors désolé, on va faire un petit peu de technique. Tout petit peu. Parce que figurez-vous que si le soleil ne se lève pas toujours au même endroit, eh bien c'est valable également pour la lune. Et je vais prendre le cas de la pleine Lune. Alors, le cas de la pleine Lune, Donc, vous avez ici le Soleil, la Terre à deux moments dans son cycle, en été et en hiver. Alors, l'orbite lunaire est inclinée de 5 degrés par rapport à l'orbite terrestre. Alors, en astronomie, on compte, on va dire l'équivalent des latitudes, si vous voulez, on appelle ça déclinaison, on les compte par rapport à l'équateur. L'équateur terrestre projeté dans le ciel, c'est l'équateur céleste. Et donc, on compte par rapport à ça. alors En été, vous avez quoi Vous avez le soleil qui est à 23 degrés et demi, plus 23 degrés et demi, et en hiver, il est à moins 23 degrés et demi. Et la pleine lune, en été, elle va être à moins 23 degrés et demi, plus 5, donc moins 18 degrés et demi. Et en hiver, elle va être à 23 degrés et demi, moins 5, donc 18 ,5 degrés et demi. Donc, si je regarde... Le trajet du Soleil, ici, ici en été et là en hiver, eh bien, en été, ma pleine lune se comporte quasiment comme le Soleil en hiver, mais, mais elle n'est quand même pas à moins 23 degrés et demi, elle est un petit peu avant. Donc elle va être à moins extrême, elle va être ici. Et si je regarde en hiver, ben là je suis à plus 18 degrés demi, donc je ne suis pas encore à 23 degrés et demi, mais... Je me rapproche de la situation. Donc il y a six mois de différence, si vous voulez, entre ce que fait la pleine lune et ce que fait le Soleil, été et hiver. Alors vous imaginez que s'il y a un point d'arrêt mineur, il y a forcément un point d'arrêt majeur. Et la raison en est que l'orbite lunaire fait, un, fait effectivement 5 degrés d'inclinaison, mais elle tourne. Et donc, neuf ans plus tard, voilà comment est l'orbite lunaire. Vous voyez la différence Toujours 5 degrés mais l'orientation a bougé. Et là, on est à quoi On est à moins 23,5 degrés, moins 5, moins 28,5 degrés, et en hiver, on est à 23,5 degrés, plus 5, donc plus 28,5 degrés. Donc là, on est plus extrême. On est plus extrême que le soleil. Donc ici, en été, la, lune, la pleine Lune va être très basse, et en hiver, la pleine Lune va être très haute, plus haute que le soleil. On va faire un petit résumé. Qu'est-ce qu'on va voir si on observe les levées et les couchers de soleil On va observer que le soleil va se lever en été au nord-est, en hiver au sud-est, et qu'il va se coucher au sud-ouest en hiver et au nord-ouest en été. Et il va passer d'un extrême à l'autre en un an. D'accord Pour la Lune, on a quelque chose de similaire, simplement on a un verre c'était-hiver, donc ici on a l'hiver, là on a l'été et on oscille autour de la position du Soleil, et pour faire une oscillation complète, 18 ans, 6, donc presque 19 ans. Ça va Vous suivez toujours Bon, pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que ça définit des directions, des directions qui sont faciles à repérer sur l'horizon, et que ces directions-là ont été repérées par les anciens, ce qui nécessite des mesures, des mesures précises, hein, parce que bon, ok, Imaginons même que je prenne le soleil. Bon, en Belgique comme ici, vous savez bien, petit nuage qui passe. Hein. Le jour crucial, pas de bol, vous ratez l'extrême. Bon, vous attendez un an, pas de bol, il y a encore un nuage. Vous attendez en deux ans, bon, vous finissez par le voir au bout de quelques années, ok Mais pour la lune, si vous le ratez une fois, vous êtes parti pour 18,6. Ce qui veut dire que repérer le soleil, pratiquement un homme seul peut le faire, repérer les extrêmes de la lune, ça demande un projet de société avec une transmission. Ça n'est pas quelque chose d'aussi simple. Et néanmoins, ils l'ont fait. Alors... Quelques exemples. Le plus vieil exemple de, de monument mégalithique orienté, c'est New C'est une tombe qui se trouve au nord de Dublin, qui a un peu plus de 5000 ans. C'est un passage dont l'entrée est bouchée actuellement, sur, surmontée de ce que nous on appelle une tabatière. C'est un terme d'architecture. Hein. Désolé, c'est totalement correct en français, même si les Français n'aiment pas. Euh, bref, une espèce de petite fenêtre au-dessus. Et euh, ce passage, vous avez deux coupes ici. Alors, vous voyez qu'il n'est pas plat, il monte un petit peu. Et puis, quand vous avez la coupe dans l'autre sens, vous avez l'impression, là, c'est pas droit non plus, hein, ça aussi, un petit peu. Et au bout, il y a une chambre qui sert, en fait, de tombe. Alors, que se passe-t-il dans ce passage Eh bien, lors des levées de soleil au solstice d'hiver, et uniquement au lever de soleil du solstice d'hiver, les rayons du soleil levant passent par la tabatière, traversent tout le couloir et viennent illuminer le fond. Uniquement ces jours-là. Alors pourquoi uniquement ces jours-là C'est parce que justement, le couloir n'est pas droit. Ce n'est pas fait n'importe comment. Le couloir n'est pas droit, il bloque les rayons à d'autres moments. Donc il y a une question de bien s'orienter, mais aussi de pouvoir bloquer les autres, le soleil les autres jours. Alors maintenant, il y a la question du pourquoi ils ont fait ça. Forcément, dans des, des civilisations préhistoriques comme celle-là, on n'a pas d'écrit. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on sait que ce sont des tombes et que le soleil au solstice d'hiver, c'est là qu'il est le plus bas. Après, il va remonter dans le ciel, donc il y a une espèce d'idée de renaissance associée au solstice d'hiver. Et donc, on a tendance à se dire que l'idée, c'est que le soleil qui va renaître va emporter avec lui les âmes des défunts, pour une renaissance dans une autre vie. C'est une explication plausible, je ne dis pas que c'est l'explication, vu qu'on n'a pas de témoignage. Okay. Mais c'est une, po une possibilité qui a l'air relativement sensée. Bien sûr, l'objet le plus connu hein, au niveau des mégalithes, c'est bien sûr Stonehenge. Et ce brave Stonehenge euh, est un monument qui est extrêmement complexe. Et il ne faut jamais l'oublier quand on en parle. Parce que Stonehenge, c'est un objet qui a été construit entre 2900 et 1500 avant notre ère. Il a été construit sur 1400 ans. Vous imaginez, par rapport à nous, ça veut dire quelque chose qui aurait été commencé en 400, qui serait terminé maintenant. Alors, entre les gars du début qui ont commencé et nous, il y a quand même une sacrée différence. C'est pareil pour les hommes du Néolithique à Stonehenge. Le premier monument est assez simple. Vous avez en fait des talus de terre et des trous, 56 trous qu'on appelle les trous d'Aubray. Après, les trous ont été comblés, on a mis des petites pierres, puis on a mis des plus grosses pierres. Euh, on a, dans les 56 trous, on en a mis 4 en évidence, qu'on appelle les pierres-stations. Et puis, on a aussi bien retracé l'avenue, qui était relativement simple. Au début, maintenant, on a fait quelque chose un peu plus gros. Et bref, on arrive au monument final, qui s'est un peu dégradé, évidemment, avec le temps. Actuellement, ça ressemble plutôt à ça. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus On retrouve le talus, l'avenue. Vous retrouvez les quatre pierres stations, dont une qui a été joyeusement éliminée pour pouvoir faire passer les touristes. Mais bon, enfin bref, euh, mais le monument est quand même relativement bien connu. Alors, vous avez certainement déjà vu... Au solstice d'été, hein, les télévisions adorent ça, on voit des mecs déguisés en panoramiques qui se baladent sur le site, et oh, oh, ils regardent le soleil se lever dans l'axe du monument, c'est très mignon, sauf que bon, on sait bien les celtes n'ont jamais monté ce genre de monument. Hein. On est en train de parler ici avec d'hommes préhistoriques, des hommes du néolithique, et pas du tout des celtes qui sont arrivés bien après. Alors ils ont peut-être réutilisé les monuments, peut-être, mais ils ne les ont pas construits. Ce qu'on sait, effectivement, il y a l'orientation principale du monument, donc orientée vers le lever de soleil au solstice d'été. Mais il y a d'autres orientations et si vous prenez les quatre pierres-stations, vous avez notamment en vert le lever de lune le plus au sud et dans l'autre sens, le coucher de lune le plus au nord. Alors maintenant, bon, il y a beaucoup de pierres. Alors vous prenez beaucoup de pierres, beaucoup de trous, hein, 56 trous déjà, vous prenez deux points, vous faites des lignes, vous finirez bien par avoir tout ce que vous voulez, y compris l'âge du capitaine. Donc la question se pose de l'intention. Est-ce que cette orientation est un hasard ou est-ce qu'il y a une réelle intention d'alignement Alors comment est-ce qu'on peut savoir ça Eh bien on peut le savoir en faisant une analyse statistique sur l'ensemble... Des sites mégalithiques. Alors Ça a été fait pour les sites écossais, pour les sites irlandais, pour les sites bretons. Enfin, ça a été fait pour beaucoup de sites mégalithiques. Et euh, notamment, enfin, il y a eu deux grands gars qui, qui s'en sont occupés. Le premier, c'est Alexander Thom, avec, avec son fils. Euh, C'était des ingénieurs, en fait, qui se sont, on va dire, un petit peu emballés sur les fins. Hein. Bon Du style, pour vous donner un exemple, à Carnac, ils ont remis des, relevé des pierres, mais ils les ont relevées pour que ça colle bien. Quoi. Hein euh, le travail a été repris dans les années 80 par Clive Ruggles, qui, lui, a été beaucoup plus posé et a refait les mesures de manière plus systématique en discutant plus avec les archéologues et en travaillant, en ne prenant pas n'importe quoi comme Pierre, etc. Enfin bon, bref, il a, il a travaillé beaucoup plus précisément. Il arrive à une précision moindre, mais néanmoins, il arrive à un résultat intéressant. Alors ce résultat, je vais vous le montrer, ne soyez pas effrayés. Voilà à quoi ça ressemble. S'il n'y avait aucune orientation, ça serait plat. Ça serait plat à la ligne au milieu. Quand on s'écarte de la ligne, plus on s'écarte de la ligne vers le dessus ou vers le dessous, c'est qu'il y a des monuments orientés dans cette direction-là. Les, les trucs qui sont vers le dessus, c'est quand ça correspond à des levées. Les trucs qui sont vers le dessous, ça correspond à des couchers. Et on vous a mis des repères. Par exemple, ici, solstice d'hiver. Vous voyez que vous avez pas mal d'éléments orientés vers le solstice d'hiver. Vous avez pareil aux équinoxes, et au solstice d'été. Vous avez également les points intermédiaires. Alors ça, c'est des trucs un petit peu, un petit peu compliqués, c'est-à-dire ça reste dans le calendrier celtique, et, et ça a été récupéré dans notre calendrier judéo-chrétien. On, euh, on avait les solstices, on avait les équinoxes, et puis il y avait les, les, les, les points au milieu. Et puis les quarts aussi. Enfin, bon, bref. Et on retrouve ce genre d'orientation aussi les, les, à des, des points particuliers de l'année. Et puis vous avez la Lune, par exemple ici. Donc orientation de la Lune, le plus au sud, pour les coucher. Les autres sont moins clairs, hein, je vous avoue, mais bon, celui-là, il est, il est assez évident. Bon, par contre, vous avez un magnifique pic à plus 33 degrés. Ce magnifique pic, on ne sait pas à quoi il correspond. Mais il y a quand même une idée. L'idée est que ceci s'est gradué en déclinaison. Or... Euh, ce qu'on regarde au départ, ce sont des orientations sur l'horizon. Ce n'est pas exactement le même système. Il y a une projection entre les deux. Et quand vous passez de l'un à l'autre, eh même si vous avez une répartition uniforme d'un côté, eh bien, de l'autre côté, vous pouvez avoir des pics qui apparaissent. Et il semblerait que le pic à 33 correspond en fait, à ça pour la latitude, justement, enfin non latitude, hein, latitude de la Bretagne, de l'Angleterre, enfin bref. Donc c'est un pic qui est fortuit, ce n'est pas un vrai. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas que chez nous, évidemment, qu'on a fait ce genre de choses. Voici un magnifique monument astronomique. Vous allez me dire, où est-ce qu'il est, qu est Eh bien, il est là. Regardez bien, ces trucs-là n'ont pas la même couleur que la falaise. Ce n'est pas juste des morceaux de cailloux qui sont tombés. En fait, ces morceaux-là, ils proviennent d'une falaise qui est à quelques kilomètres de là. Ils ont été amenés. C'est un truc qui se trouve, ça s'appelle Fajada Butte, ça se trouve au Chaco Canyon, au Nouveau Mexique. Ça a été construit par une population dont on ne connaît pas le nom. Mais les Navajos, quand ils sont arrivés dans cette zone-là des siècles après, se sont rendus compte qu'il y avait eu des gens qui vivaient là et ils les ont appelés les Anciens. Et les Anciens, en langue Navajo, se dit Anasazi. D'accord. Et donc les Anasazi, c'est une civilisation qui est extrêmement intéressante, mais finalement assez peu connue, qui a était dans cette zone-là entre le Xe et le XIe siècle et qui a abandonné, on ne va pas dire du jour au lendemain, mais presque, tous ces campements. Ils se sont dispersés dans, dans la zone et on, on, ils ont disparu en tant que, que civilisation. Et ils, ils ont un exemple de dague solaire. Alors, que se passe-t-il En fait, vous remarquerez qu'il y, y a des trous, là. Hein. Sur la falaise, il y a en fait une grande spirale. Et quand vous êtes au solstice d'été, le soleil passe entre les pierres et vient créer une dague solaire qui transperce le centre de la spirale. Au solstice d'hiver, il y a deux dagues solaires qui encadrent la grande spirale et aux équinoxes, il y a une petite spirale à côté qui est transpercée par une dague solaire. Donc vous avez un moyen très simple de repérer l'année avec ce genre de choses. C'est ce que je vous disais, c'est un magnifique monument, mais c'est un monument plutôt privé. Ce n'est pas Stonehenge avec un grand machin. Ici, c'est quelque chose pour une personne, ce n'est pas un machin pour 25 000 personnes. C'est quelque chose de plus intime. Et ça, évidemment, euh, vous retrouvez évidemment ça un peu partout. Il y a parfois des monuments très importants, et puis d'autres qui sont faits pour une ou deux personnes, celui qui, qui était censé s'occuper du calendrier, par exemple. Autre exemple. En Amérique centrale, les Mayas, donc euh, grande civilisation entre, disons, 200 et 900 après, après euh, Jésus-Christ, euh, vous prenez par exemple Waxactoun. Alors Waxactoun a un groupe qu'on appelle le groupe E, dans lequel il y a ici le temple principal, et puis trois petits temples bien orientés, puisque le soleil se lève exactement, hein, enfin à des positions bien précises par rapport au temple. Alors là, ici, on est dans un monument de démonstration. L'idée, c'est vous venez entasser la populace en bas, puisque la populace ne peut pas monter sur les, enfin, sur les pyramides, contrairement à aujourd'hui. Euh, elle reste en bas. Sur la pyramide, vous mettez le dirigeant maya, qui va faire quoi Eh bien, il va ordonner au soleil de se lever au-dessus du temple, choisi en fonction de la date, évidemment. À côté, il a le prêtre avec lui, qui lui, évidemment, sait très bien ce qu'il est en train de se passer. Et conclusion, le soleil donne un mandat, il obéit aux dirigeants, et donc il donne un mandat, si vous voulez, aux dirigeants pour continuer à dominer la cité en question. C'est l'idée de mandat du ciel qu'on retrouvera également en Chine, et c'est un truc évidemment qui marche très bien pour impressionner. Alors, si jamais vous allez au Machu Picchu, on revient dans les monuments un peu plus intimes, vous remarquerez que tout est bien rectangulaire, sauf un truc qui est rond, qu'on appelle le toréon. Alors, ce toréon possède des fenêtres, et sur l'une de ces enfin, toutes les fenêtres ont une espèce de, de, de pic qui permet de, de faire tomber un, un fil à plomb. Et l'une de ces fenêtres, si vous mettez bien votre fil à plomb, eh bien, son ombre, à certaines dates, va venir pile contre... Une pierre, alors ce n'est pas la pierre euh, originale, elle a été taillée, c'est le sol, d'accord, mais il a été taillé précisément. Et lorsque l'alignement se fait, vous savez à quel moment vous êtes. Je vous avoue, je ne sais plus à quel solstice c'est, mais enfin, typiquement, c'est un des solstices. Quoi. Et les Incas avaient euh, d'autres euh, choses, comme par exemple dans leur capitale, du centre de la capitale, sur une colline à côté, il y avait des piliers, quatre piliers. Quand le soleil se levait au niveau du premier pilier, celui qui était le plus haut, il fallait aller planter, donc les gens sortaient, quoi, ils regardaient, il fallait aller planter au-dessus de Cusco. Quand le soleil était entre les deux piliers centraux, il fallait aller planter autour de Cusco. Et quand il était en dessous du dernier pilier, il fallait les planter dans les vallées en dessous de Cusco. Calendrier agricole précis, hein, les gens savaient ce qu'ils devaient faire. Donc vous voyez des, des diverses possibilités aussi pour la fonction. On peut faire plusieurs choses avec cette fameuse astronomie. Alors, on peut retrouver des monuments, on en a retrouvé un, ça fait très peu de temps qu'on l'a identifié en Australie, chez les aborigènes, mais on a toute la question de la Polynésie, notamment l'île de Pâques, hein, la fameuse île de Pâques qui euh, possède des aou Surmonté de Moai. Alors, les Moai vous les connaissez, les Aou c'est le truc qui est en dessous et c'est le truc qui est en dessous qui est le plus intéressant. Euh, ces Aou sont typiquement orientés le long de la côte. Ils sont parallèles à la côte. Et donc, ils n'ont pas d'intérêt astronomique, on va dire. Mais il y en a quelques-uns qui sont plus à l'intérieur des terres, donc ceux-là ne sont pas parallèles à la côte. Et on a pu montrer qu'en jouant avec les, les, les volcans qui se trouvent sur l'île, ça définissait... Des directions, ils sont intéressantes pour le soleil au solstice. Seul petit problème, c'est que c'est la même direction que les Pléiades, ou Orion, enfin suivant les cas, et ça c'est emmerdant. Ben oui, parce qu'en Polynésie, ils ont tendance à faire des alignements stellaires et pas solaires. D'où, grosse question, évidemment, les premiers qui ont dire ça, ouhou, youpi, c'est le soleil. Puis les autres leur ont dit, oui, mais dans la civilisation polynésienne typique, c'est les étoiles. Donc les gars, moyen. Donc bref, il n'y a pas de consensus, mais on a plus tendance à dire que c'est plus stellaire que solaire. Alors, on a observé, on a mesuré, on a fait les monuments. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus On peut modéliser. Il y a deux grandes civilisations qui vont modéliser. Je ne parlerai pas tellement de la Chine pour, parce que dans la mentalité chinoise, ils ont fait des modèles, hein, mais dans la mentalité chinoise, les modèles étaient peu importants. Donc, je vais vous donner deux exemples où les modèles étaient extrêmement importants. Le premier, c'est la Mésopotamie. Alors la Mésopotamie, euh, ils ont observé le, le, le Soleil et les planètes très tôt. Hein. Vous avez ici la plus vieille tablette qui est, qui est liée aux astres, ce qu'on appelle la tablette de Vénus, 17e siècle avant notre ère. Et que dit cette tablette eh C'est que... Le dirigeant local a gagné contre ses ennemis, il est devenu big chef, et à ce moment-là, Vénus était particulièrement brillante. Voilà, ils ont remarqué des coïncidences comme ça, des mecs qui sont morts pendant des éclipses de soleil, ce genre de choses, bref, ils se sont dit que les dieux, puisque souvenez-vous que le soleil, les planètes et tout, ce sont des dieux, les dieux leur envoyaient des messages. Alors comment est-ce qu'ils leur envoyaient des messages ben En faisant des trucs bizarre. Une éclipse, hein des planètes qui font demi tour de... enfin, des trucs bizarres. Et donc, euh, ils se sont dit, bah, on va essayer de comprendre ce que faisaient les dieux. Alors attention qu'ici, on est en train de parler de prédiction, de présage, mais cette interprétation ne se fait pas au niveau individuel. C'est au niveau de l'état. Le but est de savoir ce qui se passe au niveau de l'état, de prédire l'avenir du pays. Et donc, pour faire tout ça, ils ont établi des grands temples, dédiés chacun à des planètes ou au Soleil et à la Lune, tranquille. Dans ces temples, je précise qu'il y avait deux parties. Il y avait les astronomes, déjà à l'époque c'était bien séparé, les astronomes qui faisaient les observations, les mesures et qui modélisaient. Et puis à côté, il y avait les astrologues qui essayaient d'interpréter. Okay. Alors, ils ont observé pendant des siècles, je dirais même pendant des millénaires. Ils ont essayé tout doucement de voir euh, ce qui se passait. Ils ont travaillé en base 60, puisque les Mésopotamiens travaillaient en base 60. Ils ont divisé alors le cercle en 360 degrés. Et ils partaient d'un principe très simple. Modéliser, vous le faites comme vous voulez. Mais tout ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, le résultat soit correct. C'est ce qu'on appelle respecter les phénomènes. Et ça... C'est un principe de base pour la science actuelle. Et ça vient des Mésopotamiens. Ça ne vient pas des Grecs. Ça vient des Mésopotamiens. Alors comment est-ce qu'ils vont faire ça Ils vont utiliser ce qu'on appelle les fonctions discontinues ou des fonctions zigzag. C'est-à-dire qu'une fonction compliquée, ils vont dire, oh ouais, mais attends, ça c'est trop compliqué, je ne peux pas calculer. Mais par contre, si je dis que pendant ce temps-là, c'est plat, là, je sais faire. Donc là, constante, là, je dis, ouais, c'est presque plat. Là, ouais, c'est presque plat. Ok, c'est bon. Ou alors, fonction zigzag dont vous faites des morceaux de droite. Vous rigolez, mais ce que font les scientifiques tous les jours quand ils font des modèles numériques, c'est ça. On fait des morceaux de droite ou on fait des constantes. Souvent, des constantes, c'est plus simple. Donc C'est ce que fait l'astronome moderne. Ils sont pas cons, les mésopotamiens. Ils savent, pas, ils savent très bien que leur idée là, de mettre des plats, c'est juste une astuce de calcul. Ils savent très bien que dire que le Soleil passe X temps dans tel endroit du ciel et puis X temps dans, dans tel endroit du ciel, ils savent bien que le Soleil ne va pas pouf sauter d'un côté à l'autre. Ils ne sont pas cons non plus. Mais pour les calculs, c'est plus facile. Et donc c'est ce qu'ils vont faire. Exemple pour calculer l'intervalle entre deux nouvelles lunes. Ces braves mésopotamiens vont calculer deux composantes. Pas une, deux modèles. L'un qu'ils appellent la composante solaire qui correspond, en fait, à la contribution due à l'ellipticité de l'orbite terrestre. Et l'autre, une composante lunaire qui est due à l'ellipticité de l'orbite lunaire. Ils ne, tra ne travaillaient pas en ces termes, d'accord, mais c'est à ça que ça correspond. Donc, ils font leur petit modèle. Pouf, pouf, pouf, pouf, pouf, pouf, Ils additionnent, ils arrivent, ils arrivent au point. D'accord Et les croix ben, Les croix, c'est la mécanique céleste, la place, Newton, machin, les dizaines de calculs, le, le calcul numérique compliqué... Finalement, hein, ils se débrouillaient pas mal. Pendant ce temps-là, pas loin, il y avait les Grecs. Bon, les Grecs, ils jouaient avec des petites boules. Hein. C'était sympa, c'était mignon, c'était parfait. Mais bon, ils disaient que la Lune était là alors qu'elle était là. Ils ne s'étaient pas venus à l'idée de sortir de chez eux de regarder où elle était. Donc, quand on parle de, de civilisation qui a modélisé précisément, il ne faut pas mettre la Grèce dedans. D'accord? La première, c'est la Mésopotamie. Et eux vont faire des choses intéressantes. Alors, les Mésopotamiens vont influencer certains Grecs comme Hipparques, qui eux vont faire des modèles précis. Et c'est eux qui vont transmettre cette idée d'avoir un modèle qui soit, qui corresponde, qui sauve les phénomènes, c'est à dire qui corresponde à la réalité. Alors, autre chose qu'on peut essayer de modéliser, c'est par exemple les éclipses. Alors les éclipses, là aussi, on a des dizaines et des dizaines d'histoires. Il y en a une qui est assez comique, c'est l'histoire en Inde. Alors en Inde, il faut savoir qu'au départ, les dieux n'étaient pas immortels. Ça les embêtait beaucoup. Et ils avaient trouvé une solution. Solution très simple, il suffisait de battre l'océan prenez l'Himalaya, vous le retournez, vous l'utilisez comme batteur, vous battez l'océan, ça se fait une écume, vous récoltez l'écume, liqueur d'immortalité, vous la buvez, c'est bon. Le problème, c'est que même en s'y mettant tous ensemble, ils n'y arrivaient pas. Il fallait absolument se mettre avec les démons. Sauf que les dieux, ils voulaient bien faire le truc avec les démons, mais ils ne voulaient pas partager la liqueur d'immortalité avec eux. Donc ils leur ont dit, oui, oui, on partage, mais dans la réalité, ils ne voulaient pas. Comment faire donc, il commence à battre, la licume commence à apparaître. Comment en faire Eh bien, Vishnu. Vishnu se déguise en très jolie fille. Et il attire les démons à part. Et pendant ce temps-là, tous les dieux ils s'enfilent la liqueur des mortalités hein, rapidement. Mais il y a un démon qui trouvait le truc bizarre. Et qu'est-ce qu'il fait Lui, Il se déguise en dieu. Et il se met dans la file. Et au moment où arrive son tour, il y a le dieu lune et le dieu soleil qui se disent, celui-là, il, un... il a un air bizarre, il y a quelque chose. Donc il rappelle Vishnu en vitesse qui arrive avec son grand sable et Quick", il lui coupe la tête. Le problème, c'est que ce démon qui s'appelait Raoult était en train de boire la liqueur d'immortalité qui avait touché sa langue. Conclusion, la tête, elle était immortelle. Et elle était furax, contre le Soleil et la Lune qui l'avait dénoncé. Et donc, ce brave Raoult est dans le ciel, et à chaque fois qu'il voit le Soleil ou la Lune, il le mange. Vous remarquerez que, comme c'est une tête coupée, ça ressort. Donc les éclipses, elles ne durent jamais très longtemps, vu que ça ressort. Observation remarquée, hein, importante. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que ce Raou a une position donnée dans le ciel, avec son copain Ketou qui est à l'opposé. En fait, ces deux positions correspondent aux nœuds ascendant et aux nœuds descendant de la Lune, qui sont les positions sur lesquelles se produisent les éclipses. Donc il y a là-dedans, toute une histoire folklorique certes, mais il y a là-dedans de l'astronomie intéressante, puisque là on est en train de parler d'orbites. On est en train de parler de nœuds ascendants et de nœuds descendants, des points du ciel très particuliers sur lesquels se produisent des orbites. Pour avoir repéré ça, il faut un certain nombre d'observations. Mais il y a une chose qui n'avait pas remarqué, c'est que c'est le soleil qui, qui se fait manger par Raou, ou la lune qui se fait manger par Raoult, mais il n'y a aucune interaction entre le soleil et la lune pour eux dans les éclipses. Par contre, en Australie, seul endroit où les éclipses dans certaines tribus aborigènes ont un côté positif, ils avaient compris ça. Ils avaient compris parce que pour eux, une éclipse, c'était le soleil et la lune qui étaient mari et femme, qui se retrouvaient, et qu'est-ce qu'ils faisaient Ils fermaient la porte de la chambre. D'où c'est positif, contrairement à tous les autres, hein, partout ailleurs dans le monde, et dans certaines parties d'ailleurs de l'Australie, c'est un événement négatif, les éclipses, mais pas chez tout le monde, pas chez ceux-là. Et ils ont remarqué que c'était le Soleil et la Lune qui se mettaient ensemble. Ce que les Indiens, avec toutes leurs fonctions trigonométriques, tout le bazar, leur, leur astronomie quand même beaucoup plus précise, ne sont jamais arrivés à faire. Donc vous voyez que toutes les civilisations peuvent donner des informations intéressantes. Alors, aujourd'hui, ce qu'on sait, l'éclipse de Soleil c'est la Lune qui s'interpose entre la Terre et le Soleil. L'éclipse de Lune, c'est la Terre qui s'interpose entre la Lune et le Soleil. Et vous voyez l'orbite de la Lune qui est inclinée. Hein. L'intersection avec l'orbite terrestre, eh bien, ça donne la ligne des nœuds, justement. Raoult et Ketou, les deux démons qui attendent le Soleil et la Lune. Et on a évidemment cette orientation qui est préservée, qui tourne lentement, ce qui fait qu'il y a deux saisons d'éclipse par an, quand on se retrouve ici, deux saisons d'éclipse, avec six mois à peu près de différence. On peut modéliser ça. On peut modéliser quand une éclipse va se produire. Et la deuxième civilisation qui a fait des modèles extrêmement intéressants et précis, ce sont les Mayas. Ce sont les Mayas. Alors, la période classique, je vous l'ai dit, à peu près du IIIe jusqu'au début du 10e siècle, ça a commencé un petit peu avant, mais ça n'a pas tenu longtemps après. Ce qui veut dire que les conquistadors n'ont jamais rencontré un seul Maya de leur vie. Ils auront rencontré des Aztèques, des, des Mixtecs, des Toltecs, tous les Tecs que vous voulez, mais jamais un seul Maya. Alors, les Mayas, eux, travaillent en base 20. Alors, c'est facile, le point c'est 1, la barre c'est 5, vous pouvez faire comme ça tous les chiffres. Remarquez ici celui-ci. Le coquillage représente le zéro. Il n'y a que deux civilisations qui ont inventé le zéro. Quelle est la deuxième Ouh, j'ai rien entendu. L'Inde. Les Arabes ont repris des Indiens. Alors, les Mayas, les Mayas, malheureusement, quand les conquistadors sont arrivés, tous les techs en question, là, euh, bon, ils avaient des bribes de savoir maya, mais pas tout. Mais ils avaient encore les bouquins. Sauf que dans les conquistadors, il y avait un évêque, Diego de Landa. Et ce brave Diego de Landa, il est arrivé, ouh, et attendez hérésie. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait On récolte tous les bouquins et on fait un feu de joie. Alors, il s'en est mordu les doigts. Vers la fin de sa vie, il a été interrogé, les vieux, en essayant de reconstituer vaguement ce qu'il savait, Mais le problème, c'est que ce pas des mayas. Et donc, bon, ils avaient quelques bris, mais pas tout. Heureusement, on a retrouvé quatre bouquins, qu'on appelle des codex. On a le codex de Paris, de Dresde, de Madrid et le codex Groslier. Ces quatre codex, figurez-vous, comportent énormément d'astronomie. Alors, bon, est-ce qu'on est bien tombé ou est-ce que c'est représentatif de l'ensemble Difficile à dire, on en a quatre. Toujours est-il que voici la merveilleuse table des éclipses, en tout cas un extrait. L'éclipse, on le voit par ce symbole-là, hein, ça vous dit partie noire, partie blanche, c'est le symbole maya pour parler des éclipses. Qu'est-ce qu'il y a dans cette table Il y a un conte. Alors les mayas adoraient compter. Ils adorent. Et donc quand ils font une table, ils commencent à zéro et puis ils comptent. Okay et donc vous avez un compte linéaire des jours depuis le début de la table. Vous avez ensuite, vous voyez ici 2, 3, 4, disons 2 février, 3 février, 4 février, hein, c'est à peu près ça, euh, ce sont 3 jours d'alerte. C'est un intervalle d'alerte, attention éclipse. Donc bon, si vous voulez éviter l'éclipse, c'est facile, vous faites deux trois cérémoniaux, hein, et, hop, hop, hop, hop, et bon, si tout va bien, il n'y aura pas d'éclipse. Et puis en bas, vous retrouvez les deux intervalles typiques, 177 jours et 148 jours, qui sont les intervalles entre deux périodes d'église. Je vous ai dit que c'est six mois, mais c'est six mois à peu près, évidemment. Donc c'est entre 177 et 148. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est jamais exactement 177 et exactement 148. Dans la réalité, il y a des virgules. Sauf que les mayas, ils avaient le zéro, mais ils n'avaient pas la roue et ils n'avaient pas de décimale. C'est emmerdant Comment est-ce qu'il faisait Eh bien, si vous lisez les tables, et je vous assure que c'est facile, une fois que vous avez les glyphes pour les mois, les tables, en 2-3 deux, en deux, deux, deux, heures, vous avez lu la table des éclipses sans problème. Hein. Alors, quand vous, vous, vous connaissez les, les dates de base, vous ajoutez ce qui est là et vous devriez tomber sur les dates là. Ok Sauf que de temps en temps, ils vous disent, on a rajouté 177. Et puis vous regardez et vous dites, attendez, euh, il a rajouté 178, le mec là. Et ce n'est pas une erreur, c'est fait exprès. Parce que si vous faites ça de temps en temps, mais à des moments bien choisis, eh ben, le 177, des fafiotes, en moyenne, vous l'avez. C'est un système de correction. Ça marche extrêmement bien. Alors, autre, autre exemple, c'est avec les planètes. Alors, les planètes, il y en a de deux types, ce qu'on appelle les planètes inférieures, ce sont les planètes qu'on voit le matin, ou le soir uniquement, c'est Mercure et Vénus, et euh, la raison, c'est tout simplement qu'elles orbitent le Soleil à l'intérieur de l'orbite terrestre, et donc elles ne peuvent jamais s'en éloigner très fort. Alors, il y en a qui n'ont jamais été conscients que le machin qui voyait au matin et le machin qui voyait au soir étaient la même chose. Alors, dans ces ignares, il y a notamment les Égyptiens. Alors, les Égyptiens, médecine, pas de problème, architecture, extrêmement douée. En astronomie, ce sont des clètes. Oui, je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais vous aurez compris ce que ça veut dire. Bref, toujours est-il qu'ils n'étaient pas doués, ils ne se sont jamais rendus compte. Il y en a d'autres qui s'en sont rendus compte et qui ont même été très loin, comme les mayas, qui ont modélisé les cycles de Vénus. Alors, Il faut que je précise une chose. Vénus, c'est la déesse de la beauté chez nous, hein, Moyen-Orient, tout ça, tout ce que vous voulez. Mais par contre, chez les mayas, vous remarquerez que eh bien, c'est moins sympa. Vénus est en fait Cuculcan, que les Aztèques appellent Quetzalcoatl. C'est le dieu de la guerre. Okay. Donc, ce qui vous indique, c'est quand il faut taper sur la cité d'à côté, quand il faut faire la guerre. Alors, vous avez une magnifique table, magnifique table qui coupe le cycle de Vénus en quatre intervalles visible le matin, invisibilité, visible le soir, invisibilité cycle de 584 jours, qui est la véritable euh, période de Vénus, et ces intervalles-là, eux, sont pas super bons, alors que les Mayas sont super doués, mais seulement ils aiment bien les chiffres, ils aiment bien que ça tombe rond, et ils aimaient bien le 236, le 90, le 250 et, 8. et donc ils ont coupé comme ça, même si ça ne correspond pas totalement à la réalité, parce que ça leur plaisait bien. Bon, Ils ont leur petite manie, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Bon, Dans cette table, cette table se compose de 5 pages. Vous avez 13 lignes en 4 colonnes, chaque colonne, c'est matin, invisibilité, soir ou invisibilité. Comment ça se lit Vous commencez première page, première ligne. Vous êtes avec Vénus le matin. Puis après, 236 jours, vous passez à la colonne suivante, puis la colonne suivante, puis la colonne suivante. Et puis vous avez, vous avez lu toute la première page. Donc vous allez sur la deuxième page, première ligne. Puis la troisième page, la quatrième, la cinquième. Puis vous arrivez évidemment forcément de nouveau sur la première, deuxième ligne. Et vous faites ça, et vous avez en tout 65 cycles, c'est-à-dire 5 pages et 13 lignes. 65 fois 584 jours. Hein. Okay. Donc pour arriver à calculer un modèle pareil, on n'est pas sur des IA qui, qui jouent avec 2-3 petits trucs. Là. On, est, on est sur du solide. Hein. Pour arriver à faire ça, il faut avoir fait des observations pendant très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a aussi des augures hein, qui vous disent sur qui il faut taper, en gros. Vous avez ici. Bah, un compte cumulatif depuis le début, puisqu'ils aimaient bien. Et puis en bas, les intervalles typiques, le 236, 90, le 250, et puis le 8, le 8 qui se note 0, et puis 8 ici en bas, 3 points à une barre. Le problème, c'est qu'en réalité, le, la période synodique de Vénus n'est pas de 584 jours. Elle est de 583,92 et des faffiotes. Il y a des décimales. Comment en diable est-ce que vous allez arriver Parce que bon, au départ, c'est pas grand-chose, mais seulement vous avez 65 cycles. Donc à la, fin, <rire> à la fin, ça marche plus. Pas de problème. Il y a des possibilités de correction. alors Les Mayas ne nous ont pas donné le mode d'emploi, ce qui fait que les archéologues, bah, ils ont reconstitué plus ou moins, et comme ils ne sont pas d'accord entre eux, il y en a qui ont reconstitué d'une manière, il y en a d'autres qui ont constitué d'une autre manière. Mais bref, en utilisant des dates qui se trouvent, par exemple, ici, il y en a quelques-unes ici aussi, vous pouvez arriver à des systèmes de correction qui vous arrivent à quelques minutes de précision sur les 584 jours. De nouveau, on n'est pas chez les Grecs où ils calculent Vénus là, et puis Vénus, en fait, elle est par là. On est ici sur des vrais modèles. Okay. Alors, vous avez également les, ce qu'on appelle les planètes supérieures. Mars, Jupiter et Saturne. Ces planètes supérieures sont très emmerdantes. Pourquoi Parce qu'elles font des demi-tours. C'est ce qu'on appelle le mouvement rétrograde. Et en plus, quand elles font le demi-tour, eh elles sont plus brillantes. C'est emmerdant. Au départ, les Mésopotamiens, quand ils voyaient ça, le, le dieu fait demi-tour, oulala, attendez, là, il a un gros message, hein, un très gros message à nous délivrer. Mais avec le temps, ces braves Mésopotamiens, ils ont pu commencer à modéliser. Par exemple, ici, vous avez la longitude de Mars au premier point stationnaire. Donc on sait pas seulement quand ça va se produire, mais où. Et bon, vous avez de nouveau hein, les, les points qui sont les résultats mésopotamiens et les croix, c'est la mécanique céleste, équation différentielle intégrale, tout ce que vous voulez. Bon, ça va quoi Conclusion, on sait quand il fait de vitour, le dieu, il n'y a plus de message. Les Mésopotamiens, quelques siècles avant notre ère, ils pouvaient prédire comme ça les mouvements de toutes les planètes. Ça marchait super bien. Conclusion, il n'y a plus de message. Il n'y a plus besoin des astrologues. On les met dehors. Et c'est là que les astrologues ont une merveilleuse idée. Ils ont inventé l'horoscope personnel. Et malheureusement, ils sont toujours là. Bref, continuons et parlons des étoiles. Alors les étoiles, on va généralement les grouper. Hein. On va faire des constellations. Alors les constellations, bah, chacun va choisir. Et bon, il y, y a souvent d'énormes différences. Mais il y a aussi quelquefois des groupes assez emblématiques qu'on va retrouver sous des noms différents. Par exemple Orion qui vient évidemment de Mésopotamie, donc qui s'appelait Sipa Siana hein, en Mésopotamie. Euh, il correspond plus ou moins à Osiris, à la constellation d'Osiris en Égypte. Et en Chine, il correspond à deux constellations. C'est une tortue qui a sur son, sur, sur son dos trois étoiles, chênes, qui sont les trois étoiles de la ceinture d'Orion. Alors, euh, donc quelques, quelques exemples comme ça qu'on retrouve, mais sinon, généralement, c'est vrai que c'est assez différent. Un objet par contre qu'on retrouve très souvent aussi, ce sont les Pléiades. C'est un amas d'étoiles, un groupe d'étoiles qu'on retrouve et qui sert d'indicateur agricole. Vous avez en Swahili, ça s'appelle l'étoile labourage, et en Inca, ça s'appelle l'étoile entrepôt. Alors, euh, c'est très ancien. Certains pensent l'avoir trouvé sur des peintures de Lascaux. Vous avez des petits points ici, à côté d'un taureau. Ça tombe bien, les Pléiades sont dans la constellation du taureau. Bon, peut-être, hein? peut pas aller contre, mais bon, enfin voilà. Hein Sinon, chez nous, on a tendance, enfin chez nous, quand j'ai chez nous, c'est l'Occident et le Moyen-Orient, hein euh, on a tendance à définir les constellations en associant des étoiles brillantes. Et une fois qu'on a les brillantes, on associe deux trois petites plus faibles autour. Okay mais il n'y a pas que ça. On peut aussi définir des constellations noires. Vous avez ici la Croix du Sud, et à côté, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui le sac à charbon qui est en fait un, euh, un nuage euh, très dense qui bloque la lumière de ce qu'il y a derrière. Alors euh, ce, ça, ça permet de définir ce qu'on appelle des constellations noires. Les Incas et les aborigènes en ont plusieurs. Et chez les Incas, par exemple, ceci, c'est le tinamou. C'est un petit oiseau. Il y a sa maman qui n'est pas loin d'ailleurs, près d'Alpha et Beta du centaure. Donc les constellations noires sont un autre, une autre possibilité d'avoir des constellations. Et enfin, vous avez une façon de penser très différente chez les aborigènes, où au lieu d'associer les étoiles brillantes, ils vont plutôt privilégier on va dire, la séparation entre étoiles. C'est-à-dire que si elles sont proches, ça forme un groupe, quelle que soit leur luminosité. Alors Certains ethnologues interprètent ça parce que dans le désert, pour les tribus aborigènes qui vivent au centre de l'Australie, dans le désert, si vous êtes tout seul, aussi brillant que vous soyez, euh, vous avez peu de chances de survie. Par contre, si vous êtes un groupe d'éléments peut-être moins brillants, mais vous êtes un groupe, vous avez beaucoup plus de chances de survie. C'est pour ça, selon eux, qu'ils mettaient l'emphase sur cette idée de groupe. Donc, bref, quand vous passez d'une civilisation à l'autre, n'oubliez pas de regarder de quelle constellation on est en train de parler. Que font les étoiles enfin, je se lève à l'est, se couche à l'ouest. Ça vous rappelle quelque chose. Grosse différence, évidemment, par rapport euh, à la, au Soleil ou à la Lune. Elle se lève toujours. Enfin, une étoile donnée se lève toujours dans la même direction. Toujours. Ça, c'est pratique. Alors, on peut jouer au niveau symbolique tout ce qu'on veut, mais c'est très pratique. Parce que ce n'est pas comme le Soleil qui n'arrête pas de bouger. Là, vous avez une direction donnée. Par exemple, si vous voulez repérer des points cardinaux, c'est facile, vous utilisez justement ces étoiles qui se lèvent ou qui se couchent, et vous repérez et puis, pouf, ça y est, vous avez vos points cardinaux. Exemple, les Égyptiens. Alors, on va y venir, mais avant d'y venir, il y a quand même quelques cas où on pense avoir des alignements scélères, moins pratiques mais plus symboliques. On a l'île de Pâques, peut-être, et puis vous avez un, un monument qui est ici, qu'on appelle le Big Horn Medicine Wheel, qui se trouve dans le Wyoming et qui est assez récent, à quelques centaines d'années, mais qui se trouve à 3000 mètres d'altitude et qui donc a été assez peu visité, euh, qui n'est pas un truc facile. Vous allez me dire, c'est des tas de cailloux. Certes, mais vous remarquez que les cailloux forment quand même une structure particulière et lorsqu'on connecte ces cailloux, vous avez certes le, des levées ou des couchers de soleil liés au solstice, mais vous avez également le lever de Rigel, le lever de Sirius et le lever d'Aldébaran. Donc vous avez des orientations stellaires. Les Égyptiens. Je vous ai dit, les Égyptiens, eux, pensaient pratiques. Si vous allez un jour en Égypte, je sais, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur moment maintenant, mais bon, si vous y allez jamais un jour ou si vous y avez été, sur à peu près tous les temples, et même en plusieurs exemplaires, vous retrouverez un machin comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez Vous avez Pharaon. Et en face, vous avez Chéchatte, la déesse des mathématiques. Elle est facile à reconnaître, elle a une étoile sur la tête. Ils tiennent un truc, et puis il y a un texte autour. Et ce texte, généralement, dit ceci. « J'ai saisi le pieu et le manche du maillet. J'ai pris la corde de mesure en compagnie de la déesse Chéchatte. J'observe le mouvement progressif des étoiles. Mon œil est fixé sur Mesquitiou. » Alors, Mesquitiou, c'est la grande ours. « Le dieu gardien du temps est à mes côtés. » Le prêtre qui a fait tous les calculs est à côté de moi pour être sûr que je ne fasse pas de conneries. En face de son merquette, c'est un outil en fait de, de mesure, enfin de repérage utilisé par les, les Égyptiens. Ensuite, j'ai établi les quatre coins du temple. Parce que souvent, bon, c'est vrai que les temples sont perpendiculaires au Nil, mais ils aimaient bien faire des orientations nord-sud, est-ouest, notamment pour les pyramides. Et donc, ils le faisaient en regardant les étoiles les textes sont assez clairs. Alors maintenant, quelles étoiles Il ah ben, y a plusieurs possibilités. D'où reconstructions différentes suivant les archéologues, puisque chacun a sa petite histoire. Alors en fait, ils ont peut-être raison à plusieurs parce qu'il y a des orientations possibles de manière différente, pour une raison particulière sur laquelle on reviendra dans une minute. Mais continuons d'abord. Après l'Est et l'Ouest, il y a le Nord. Au nord, dans nos contrées, nous avons des étoiles qui tournent autour de la polaire, elle ne se lève pas, elle ne se couche pas, elle tourne. D'où le fait que ce sont des étoiles particulières, elles sont particulièrement immortelles, hein elles ne passent jamais en dessous, ce sont ce qu'on appelle des étoiles circumpolaires. et ces étoiles circumpolaires permettent d'avoir un repère particulier, un repère lié au pôle et à l'équateur céleste. C'est en fait le même repère que nous utilisons aujourd'hui en astronomie, ascension droite et déclinaison. Sauf qu'on n'est pas les premiers, et ceux qui l'ont beaucoup utilisé, ce sont les Chinois. Vous avez ici l'équateur, vous avez ici l'écliptique, vous avez les maisons lunaires, les fameuses maisons lunaires des Indiens, les Chinois les ont aussi. Et vous avez des, des constellations. Alors, facile à repérer, c'est Orion, qui est ici, et le Taureau, qui est là. Le reste, c'est complètement différent de chez nous, donc c'est plus compliqué pour s'y retrouver. Mais bon, le pôle, c'est l'Empereur. Tout tourne autour de l'empereur. Donc autour de l'empereur, vous avez la cité interdite, le ministre, les cuisines. Je, je rigole pas, il hein, y a vraiment la constellation du ministre ceci, la constellation des prisons de la cité interdite, enfin, vous avez tout. Et puis plus loin, ce sont les provinces chinoises. Et là aussi, l'astronomie avait beaucoup d'importance puisqu'on essayait de trouver le destin de l'État, avec quel présage, des objets éphémères qui se produisaient. Ben, à certains endroits. S'il y avait un truc qui se produisait dans la province, c'est bah, qu'il y allait y avoir quelque chose, une révolte ou quoi, dans cette province-là. On envoyait l'armée, tout allait bien. Mais bon, bref, les astronomes chinois avaient beaucoup de boulot, et ils ont notamment cartographié énormément. Des cartographies assez proches, en fait, des cartes modernes, et celle-ci, elle date de 1094. Elle est établie par l'astronome Susung, et elle est en projection Mercator. Mercator, géographe belge. Qui a été devancée par les Chinois de pas mal de siècles quand même. Bah ben oui, pour les projections, les Chinois étaient vachement doués. Alors autre chose, ces fameuses constellations circumpolaires. Quand on se déplace sur Terre, elles changent, elles changent en nombre. Et vous voyez, par exemple, en Europe, on en a un petit peu. Au pôle Nord, elles sont toutes circumpolaires, et à l'équateur, il y en a zéro. En fait, la hauteur de la polaire par rapport à l'horizon vous donne la latitude. C'est quelque chose qui est très pratique. C'est emmerdant pour les mecs qui vivent dans le sud parce qu'ils n'ont pas d'étoiles polaires. Mais bon, on peut quand même estimer plus ou moins où se trouve le pôle. Hein. Petit interro pour voir si vous êtes toujours là. On est où, là À l'équateur, exactement. Pile sur la ligne d'équateur, les étoiles se lèvent perpendiculairement à l'horizon. Et vous voyez la courbe vers les deux pôles célestes. Alors ça, c'est très pratique. Pourquoi C'est très pratique quand vous voulez voyager. Et qui sont les meilleurs voyageurs au monde Ce sont les Polynésiens. Parce que les Polynésiens, alors le triangle polynésien, c'est Hawaï, île de Pâques, Nouvelle-Zélande. C'est tout ça. Alors ce triangle polynésien, c'est beaucoup d'eau et très peu de terre. Et pourtant, dans ce triangle polynésien, ça a circulé. On a retrouvé à Hawaï des trucs qui avaient été faits à Tahiti ou à Nouvelle-Zélande. Pareil à l'île de Pâques. Il y avait du commerce. Ils y allaient sans problème d'un côté à l'autre. Alors ça n'a pas été peuplé depuis l'Amérique du Sud, mais depuis ici la Papouasie et même avant l'Indonésie, donc petit à petit par vagues d'immigration successives. Hein. Mais en tout cas, ils savaient se balader partout. Il n'y a pas de mot d'ailleurs pour désigner astronome, c'est le mot de navigateur. Et ils se baladaient sans problème dans tout ça. Alors, ils utilisaient quoi Ils utilisaient les étoiles et les courants marins, principalement. Le problème, c'est que euh, lorsque nous sommes arrivés dans ce coin-là, on a joyeusement massacré un certain nombre de choses, et notamment les connaissances astronomiques locales, c'était très difficile de les reconstituer après coup, parce qu'on avait bien nettoyé les choses. Heureusement, dans les Samoa, il y avait quand même quelques petites traditions qui, qui euh, subsistaient. Et puis, un, un natif hawaïen, en, dans les années 70, euh, qu'est-ce qu'il a fait Il, il, il, il s'est dit, j'en ai marre, je veux savoir comment il faisait. Alors, on savait reproduire les, les, les bateaux. Hein, donc, il avait reproduit le bateau. Il s'est dit, moi, je veux aller à Tahiti. Il s'est enfermé dans un planétarium pendant un an. Il a bougé le planétarium dans tous les sens, il en est sorti, il a pris le bateau, il est arrivé à Tahiti. Et quatre ans plus tard, avec le bateau qui s'appelait Oculéa, ils ont refait dans l'autre sens, ils ont fait tahiti Hawaï. Ce qui montrait que c'était totalement possible avec les bateaux de l'époque. Alors, Ce qui est assez amusant, c'est qu'ils ont développé une mythologie assez particulière, et notamment l'idée que chaque étoile du ciel est associée à une île. Donc, par exemple, vous avez Sirius qui protège Tahiti parce qu'elle passe au, au, au zénith de Tahiti. Pour les Samoa, c'est Spica. Pour Hawaï, c'est Arthurus. Et donc, forcément, si vous avez tout un ensemble d'étoiles, vous avez tout un ensemble d'îles. Il y a une certaine logique hein, dans cette vision de terre qui est le reflet du ciel. Mais toujours est-il que ça marchait très bien. On a des restes archéologiques un peu partout dans cette zone-là. Bon, maintenant, je vous ai parlé de la polaire. Ça marche bien, la polaire, on la trouve facilement. On prend la grande ours, on prend le bord de la casserole, pouf, on a la polaire. Ouais, pour le moment. Parce que le problème, c'est que la Terre, elle tourne, pas seulement sur elle-même, mais son axe tourne. Et conclusion, pour le moment, son axe, il pointe vers la polaire. Mais du temps des Égyptiens, il pointait vers Touban. Donc si vous commencez à regarder ce que les Égyptiens faisaient avec la polaire actuelle, ça ne sert à rien. Il faut réfléchir et vous mettre dans une autre configuration. Mais le problème, c'est qu'entre Touban, qui était donc l'étoile polaire en 3000 avant notre ère, et la polaire qui est actuelle, bien, il n'y a pas eu vraiment d'astre très brillant. Conclusion, quand on arrive 1000 ans, 2000 ans avant notre ère, Touban n'est plus la polaire. Si vous la prenez comme repère ou si vous avez établi un repère utilisant des étoiles basées sur le fait que Touban était l'étoile polaire, ben bah, c'est décalé. Or, il se fait que quand on regarde les pyramides égyptiennes, elles sont bien alignées nord-sud, mais ça dévie. Ce qui montre que les Égyptiens, quand ils avaient trouvé un truc, ils en étaient très fiers, ils l'appliquaient pendant des millénaires, sans revérifier. Alors C'est au point où on a d'ailleurs un temple à Karnak où ils ont refait un deuxième temple sur un premier. Ils ont gardé les fondations, ils ont fait le deuxième temple au-dessus. Le deuxième temple est de guingois par rapport au premier. Pas de problème. Ils ne se sont pas posés de questions. Ils ont refait de guingois parce que le truc disait qu'il fallait faire comme ça. Point. Donc on dit qu'ils connaissaient la précession des équinos, qui est ce phénomène-là. C'est faux, ils ne le connaissaient pas. Ils l'ont subi, oui, mais ils ne connaissaient pas. C'est aussi comme ça qu'on peut dire qu'ils avaient certainement plusieurs systèmes pour repérer les points cardinaux, parce que de temps en temps, ça dévie dans un sens, de temps en temps, ça dévie dans l'autre sens. Et donc, bon, ça veut dire qu'il n'y avait pas qu'un seul système. Alors, on a fait l'est, l'ouest, le nord, reste le sud. Au sud, ben, les étoiles changent. Quand vous êtes en juillet, à minuit, vous pouvez voir toutes ces, ces constellations-ci. Quand vous êtes en janvier, ben, celles-là, vous ne pouvez pas les voir parce qu'il y a le soleil dedans, donc vous voyez les autres. Donc, au fil de l'année, les constellations changent, ce qui peut vous permettre d'établir des calendriers. Et les Égyptiens, toujours éminemment pratiques, avaient établi des horloges sidérales. Alors, tout un moment, à l'Ancien Empire, c'était basé sur le lever des étoiles. Et puis, au Moyen Empire, vous avez plutôt euh, des, euh, des, des horloges basées sur le passage au méridien, donc quand les étoiles culminent. Et vous avez un exemple ici. Alors, de nouveau, si vous vous baladez en Égypte. Dans la vallée des rois, les murs sont beaux, mais pensez de temps en temps à regarder au plafond. Parce que ça, c'est au plafond. Donc souvenez-vous-en, hein, si jamais vous y allez. Le plafond peut être intéressant aussi. Alors qu'est-ce qu'on voit ah ben, C'est très simple. Vous imaginez le chef qui s'installe confortablement dans des coussins. Et puis en face, il met son assistant, hein, voilà l'assistant, tranquillement dans l'axe du méridien. Et puis, et puis il attend que les étoiles, cette constellation-là, passent derrière l'assistant qui ne doit pas bouger, bien sûr, pendant toute la nuit. Et vous savez qu'à tel moment de l'année, ça indique telle heure. Alors en combinant avec l'éclepsie et d'autres trucs, vous avez comme ça des horloges sidérales qui peuvent fonctionner toute la nuit. Avec évidemment le boss bien installé et puis l'assistant un petit peu moins bien quand même. Alors puisque vous voyez des objets différents, vous avez l'impression en fait, que le Soleil se déplace parmi les constellations. Et ça, ça permet de définir une ligne, la ligne écliptique, la ligne que parcourt le Soleil. Et sur cette ligne-là, il y a 13 constellations, qu'on appelle les 13 constellations du zodiaque. Pour s'y retrouver, les Mésopotamiens ont divisé ce truc-là en signes, des morceaux de 30 degrés, en fait d'où le nom de signes du zodiaque qui n'ont rien à voir avec les constellations, c'est simplement l'utilisation d'un repère. Pour vous donner une idée par rapport à la réalité, le soleil passe quelques jours dans le scorpion, mais par contre, si vous prenez la Vierge, il passe deux mois. Donc ça n'a rien à voir, les signes et les constellations, on oublie, d'accord Mais c'est un repère très pratique. Et les mésopotamiens vont comme ça définir le chemin d'Anou qui correspond à l'équateur céleste les constellations qui correspondent au chemin d'Ea au sud et les, celles d'Enlil qui sont au nord, et on a leur liste de constellations spécifiées selon ce repère-là. C'est un repère très utile quand on aime beaucoup tout ce qui est planétaire, mais par contre, les Chinois ne s'intéressaient pas aux planètes, et donc eux sont partis sur l'équateur, puisqu'ils regardaient plutôt les étoiles. Alors Je suis désolée de vous, de, de vous embêter, je vous ai déjà dit que la polaire n'était pas la polaire, ou en tout cas pas tout le temps, et eh bien le jour n'est pas le jour. Oui, parce qu'il y a le jour solaire et il y a le jour sidéral. Parce que imaginons, vous avez le soleil, vous avez la terre, vous avez une étoile. Vous mettez une petite flèche joyeusement vers le soleil, une petite flèche joyeusement vers cette étoile. Et puis vous laissez tourner. Après 23h56, minutes, vous retrouvez la direction de votre étoile, qui est infiniment lointaine. Mais pendant ce temps-là, bah, la terre elle a avancé, et conclusion, ça ne pointe plus vers le soleil. Il va falloir tourner encore un petit peu, 4 minutes de plus, pour être pointé vers le Soleil et donc avoir votre jour solaire, 24 heures. Ce qui veut dire que les étoiles se lèvent tous les jours 4 minutes plus tôt. Donc il y a un moment, elles vont se lever en même temps que le Soleil. C'est ce qu'on appelle la conjonction. On ne la voit pas, forcément, il y a le Soleil en plein. Bon. Mais tous les jours, elles se lèvent 4 minutes plus tôt. Et donc à un moment, elle va se lever juste avant le soleil. On va juste avoir l'occasion de la voir avant que le soleil se lève. Ça, ça s'appelle le lever héliac. Et la dernière fois qu'on le voit au soir, au coucher, c'est ce qu'on appelle le coucher héliac. En Chine, l'astronomie est un ministère. Nous étions fonctionnaires d'un gros ministère, un très gros ministère. Donc on avait beaucoup de sous. Et on avait des observatoires, forcément. Observatoires d'État, vous, vous imaginez les premiers 2000 ans avant notre ère, subsidiés par l'État et tout, et tout. Wow. On ne retrouve pas ça souvent ailleurs. Hein. À l'époque du premier empereur, donc Qin, celui qui a donné son nom à la Chine, 220 avant notre ère, l'observatoire impérial, l'observatoire principal, employait 300 personnes. Pour vous donner une idée, l'observatoire européen austral, vous savez, les gros télescopes au Chili, 300 personnes. D'accord À peu près la même taille. Et c'est un observatoire, parce qu'il n'y avait pas que l'observatoire impérial, il y en avait un peu partout en Chine. On a donc toutes des observations en continu. Des observations continues, y compris avec des clepsides et des horloges mécaniques pour avoir des, euh, des moments extrêmement précis, connaître les, les heures, y compris la nuit. Euh, il faut savoir aussi que ça permettait, avec ces entraînements mécaniques, de faire l'écolage des astronomes pour pouvoir apprendre. Ah bah oui, C'était un cercle très fermé, hein, une école l'équivalent de l'ENA, mais en pire, hein, pour passer euh, et devenir astronome. Et donc, on, on, ils avaient des, des, vraiment comme des mini-planétariums, si vous voulez, entraînés pour pouvoir montrer à quoi ressemblait le ciel et comment il bougeait. Ils ont des gnomons géants, mais ils ont également des montures équatoriales et des sphères armières, dont des instruments extrêmement précis. Et leurs montures équatoriales, ils l'ont déjà au XIIIe siècle, alors que chez nous, bon, fin du XVIIe, début du XVIIIe, on commence à en avoir, mais vraiment utilisé chez nous, c'est plutôt le XIXe. Hein d'accord Ça vous donne une petite idée. Bref, aujourd'hui, on a tous ces renseignements-là. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose On possède des tablettes mésopotamiennes, un bon millier avec des observations astronomiques. On possède des os oracles, de... ce sont des os d'animaux gravés. Vous avez un exemple là. C'est du chinois ancien, mais on sait encore le lire. Heureusement, le chinois s'est aussi très rapidement euh, fixé. et donc euh, le... Une bonne partie du chinois ancien est comme le chinois actuel, ce qui est pratique. Et puis vous avez, vous avez quoi ben Vous avez les chroniques médiévales, dans le monde arabo-musulman comme dans l'Occident chrétien. Alors pour vous donner une idée de qui est le plus intéressant dans tout ça, voici la description de la grande comète de 837 en Chine. Je ne vais pas vous le lire, mais globalement, on vous dit quand la comète est apparue, à quoi elle ressemblait où elle est apparue, quelle était la taille de la queue de la comète et comment ça a évolué pendant les mois qui ont suivi, jusqu'à sa disparition complète. Bon, en parallèle, vous avez également une chronique moyenâgeuse qui, chez nous, décrit cette fameuse comète. Je vais le lire. En pleine fête pascal, une comète apparut dans la Vierge qui parcourra en cinq jours le lion, le cancer et les gémeaux. Est-ce qu'on parle des constellations ou est-ce qu'on parle des signes Je ne sais pas. Elle était orientée comment, la comète Brillante, pas brillante Bon, c'est pas pour rien que les Chinois ont remarqué que les queues cométaires étaient toujours orientées à l'inverse du Soleil, très vite. Ils n'étaient pas cons, eux. Conclusion, quand vous voulez faire quelque chose, bah, les chroniques chinoises et les tablettes mésopotamiennes, c'est vachement plus utile. Par exemple, on peut calculer l'orbite de la comète de Halley. Pourquoi bah, Parce que de temps en temps, il faut tester nos théories. La mécanique céleste, c'est bien, mais il faut la tester. Grandeur nature. Un bon exemple, c'est la comète de Halley. Pourquoi Parce que la comète de Halley a une orbite qui l'amène près de Jupiter. Et donc, elle est fortement dépendante des positions des planètes géantes. Elle est perturbée par les planètes géantes. Et donc, avec la Chine, on a tous les passages de la comète de Halley depuis 240 avant notre ère, et même quelques passages plus anciens. Et donc, on peut vérifier ce qui s'est passé. On calcule tout ça et on vérifie si la mécanique céleste est correcte. Je vous rassure, elle est correcte, ça marche bien. Et ça a permis de montrer que la comète de Halley revenait... On dit toujours tous les 70 ans, mais ça, c'est actuellement. En fait, c'est entre 76 et 79 ans. Et le passage de 837 était particulier parce que la comète a frôlé, entre guillemets, la Terre. Elle était dix fois plus proche que lors de son passage en 86, qui était extrêmement décevant pour ceux parmi nous qui étaient déjà là. Autre exemple. Je sais, je suis chiante avec mon jour, mais figurez-vous que le jour change. Le jour actuel et le jour ancien, ce n'est pas pareil. Pourquoi Parce que notre Terre, à cause notamment des marées, ralentit. La rotation de la Terre ralentit. Mais comment pouvoir le mesurer eh bien Grâce, justement, aux observations anciennes. Par exemple, le 15 avril en 136 avant notre ère, vous aviez une éclipse solaire totale qui s'est produite à Babylone. Si vous prenez la Terre avec sa rotation actuelle, vous la rebobinez à l'envers, hein, tout, tout, tout, tout, eh bien, la totalité, la ligne de totalité est ici. Babylone n'a pas changé des masses de position depuis. Hein. On a un problème. Et ce problème vient du changement de rotation de la Terre. On peut donc, en faisant ça, estimer ce ralentissement, l'évaluer, se rendre compte qu'on s'est gouré au niveau théorique, hein, et se rendre compte que les marées, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres effets qui rentrent en compte, parce que les marées prédisent un peu plus de 2 millisecondes par siècle de différence, alors qu'on arrive à 1,7. Donc, il y a des changements en plus. Et la dernière chose qu'on peut faire, c'est tout simplement avoir une bibliothèque. On a en Chine tout, tout un ensemble de novas, de supernovas et de passages cométaires qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Je vous ai mis deux exemples. La supernova 2006 telle que vue aujourd'hui, et en bas, la nébuleuse du crabe, qui en fait provient de l'explosion d'une étoile en 1054. Alors, je peux discuter un certain temps, si vous voulez, pour savoir quel mois. Hein Mais bon, en 1054. Alors, ça, pourquoi c'est intéressant Parce que les Chinois, comme pour les comètes, ont décrit l'apparence de ces nouvelles étoiles, comme ils les appelaient, les étoiles invitées, et donc, on a toute l'évolution de la luminosité. Et puis, on voit la supernova actuellement. Bon moyen de tester nos modèles. Je peux vous dire que c'est relativement moyen. Hein. Euh, on, est, on est encore loin du compte. Mais disons qu'on sait quel type de supernova c'était. Elle est censée évoluer comme ça. On regarde le résultat. Bah, pff, euh, oui. Enfin bon, il va falloir travailler. Donc, ça vous permet comme ça d'avoir énormément d'informations sur des phénomènes qui sont transitoires et qu'on ne retrouve que là. On peut tenter aussi d'étudier l'évolution des tâches solaires avec le temps. On a plus de problèmes avec ça parce que notamment en Chine, ou en tout cas en Asie de manière générale, il n'y a pas de, on va dire de, de chronique continue pour les tâches solaires. Et donc malheureusement, on n'a pas d'observation complète montrant le cycle de 11 ans et notamment le, le niveau ce qui permettrait d'avoir le niveau d'activité du soleil pour des temps anciens. Malheureusement, ça, on ne l'a pas. On est obligé euh, d'utiliser euh, des indices euh, secondaires et pas les indices primaires, parce qu'on ne les a pas. Mais bon, en tout cas, ils avaient observé les tâches solaires, ça, c'est sûr. Bref, j'espère vous avoir co convaincu que je faisais peut-être le plus vieux métier du monde. Et euh, oui, je travaille dans le X en plus, c'est un petit peu compliqué, mais bon. Bref, toujours est-il... Toujours est-il que on a fait de l'astronomie partout, avec des façons de travailler très différentes, des symboliques très différentes, mais on a regardé le ciel partout. Il y a eu des questionnements intéressants partout, et même si les réponses peuvent vous sembler bizarres aujourd'hui dans certains coins, le résultat est quand même le questionnement intéressant qui s'est produit et qui a vraiment été plus loin que la simple observation en disant « c'est joli ». Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues.